Bonsoir, bien-aimés du Seigneur. Bonsoir, vous qui êtes là en présentiel et de façon connectée. Vous êtes à notre culte du mercredi, à, dans le lieu secret, c'est un culte d'intercession. Vous êtes à la Nouvelle-Jeveux-Alain-Malandais, les études en Belgique. Merci beaucoup pour votre fidélité. Est-ce que nous pouvons incliner nos cœurs dans la prière? Ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons, Père, pour la grâce que Tu nous donnes encore ce, ce soir, de pouvoir communier avec Toi, de pouvoir être dans ta sainte et redoutable présence, ô oh Dieu. Nous venons devant Toi comme des petits enfants avec un cœur sincère, un cœur ouvert, pour être touchés par Ta grâce encore ce soir, précieux Saint Esprit. Nous nous laissons remplir par Toi, nous nous laissons conduire et guider par Toi seul, ô oh Dieu, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Que cet endroit devienne le sanctuaire céleste. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, que l'endroit devienne le sanctuaire céleste. Le sanctuaire de la rencontre avec notre Père, de la rencontre avec notre divin Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous sanctifions toutes choses. Oh Reba Santé, Mare Père, nous sanctifions toutes choses dans ta glorieuse... Et redoutable présence, ô oh Dieu. Père, nous t'adorons, Père, nous te bénissons, Père, nous t'élèvons, Père, nous sanctifions ton autorité, nous sanctifions ta grandeur et, et ton amour à notre guerre qui n'a point de limite, Père. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, nous nous prosternons devant toi, Elohim, ô oh Dieu des armées, ô oh Dieu des armées, ô oh Dieu des armées, ô oh Dieu de toute éternité, toi qui rends les choses dites impossibles par l'homme possible, oh Dieu. Ce soir, nous sommes dans une atmosphère de possibilité, Père. Parce que tu es là avec nous, oh Seigneur. Nous sommes dans l'atmosphère de possibilité, dans l'atmosphère où tout était possible à celui qui croit. Père, ce soir... Nous libérons notre cœur, ô oh Dieu, afin qu'il soit sensible à ta présence, de tout fardeau qui l'asseille, l'accable et l'alourdit, oh Dieu. Que nous soyons à l'aise dans ta présence, précieux Saint Esprit, remplis nos cœurs d'un feu nouveau. Remplis nos cœurs d'un feu nouveau. Remplis nos cœurs, ô esprit de vie, esprit de révélation. Esprit de puissance, esprit de joie et de paix, remplis nos vies ce soir. Oh, conduis-nous dans la profondeur de la présence du Père. Conduis-nous à adorer, à prier, à célébrer comme le Père veut que nous puissions le faire ce soir. Nous dépendons de toi seul, ô oh Dieu. Nous dépendons de toi seul, ô oh Dieu. Nous dépendons de toi seul, ô oh Dieu. Merci d'agir, esprit de vie, esprit de révélation. Et en te kério dos et enema nasana, bre dosi tere maika, en te korado si tere maikaria, re babo sate, myriodo se tere dosete. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es saint, tu es puissant, tu es élevé. Élevé es-tu Adonai, élevé es-tu Adonai Rafa, élevé es-tu Adonai Jiré. Père ce soir nous sommes là oh Dieu nous sommes là nous sommes là nous sommes là nous sommes là nous sommes là, nous sommes là. Jésus nous sommes là Jésus Nous sommes toi. Voilà, bien aimé du Seigneur, nous allons passer un temps dans une intercession solitaire. Nous prions ensemble, nous déversons nos cœurs devant le trône de grâce et de miséricorde. Prions bien aimé, prions individuellement. Qui élève Seigneur, nous venons implorer ta grâce, nous venons implorer ta grâce ce soir. Nous venons pleurer ta grâce ce soir. Nous venons pleurer ta grâce ce soir. Nous venons frapper à ta porte, oh Dieu. Tu as dit, c'est lui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe, oh Dieu. Nous venons demander. Tu as dit, c'est lui qui demande, reçoit, oh Dieu. On donne à celui qui demande, oh Dieu. Nous venons chercher, chercher ta face, oh Dieu. Tu as dit, Seigneur de gloire, tu te le trouver par celui qui te cherche. Tu te le trouver, trouvé, par celui qui te cherche, oh Dieu. « Ce soir, oh Père, nous venons te chercher, ce soir, oh Père, nous venons te chercher, avec nos maux, avec nos manquements, avec nos imperfections, avec nos faiblesses, oh Dieu, tels que nous sommes, oh Père de gloire, nous nous approchons de toi, nous nous approchons de toi, avec assurance de ton trône de grâce et de miséricorde, pour obtenir miséricorde, Père, et être secourus dans nos besoins, Seigneur, nous avons besoin de toi. »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 besoin d'une visitation divine, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, à qui d'autre irions-nous tu as les paroles de la vie à qui d'autre irions-nous, tu as les paroles de la vie, c'est toi qui es l'éternel, le Dieu puissant le Dieu glorieux, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit le Dieu qui restaure des vies oh Seigneur nous crions à toi ce soir, Père nous crions à toi ce soir, nous crions à toi ce soir, nous crions à toi ce soir, nous crions à toi ce soir, nous crions à toi ce soir, nous avons besoin de toi Seigneur, nous avons besoin d'une parole qui vient de ta part, oh Dieu, nos cœurs ont besoin de recevoir quelque chose de ta part ce soir, oh Seigneur, tu te laisseras trouver par celui qui te cherche, tu te laisseras trouver par celui qui vient à toi, Père, par celui qui vient à toi, oh Dieu, tu a promis, Père, de te laisser trouver Dosulta koro dosita, Dorebo sete Maika, Briado sete manashina, Maikero do sete maikaria, riba sa tata, mire dosete, brikendo sitana moshika, Mekero dositana maikaria, riba sa tata, mekete re dosita, miriado site maika, ikar dosete maikaria, ri so tu es sans père. tu es sans charia dosa. mire sitana maikaria karia, recoyo dosete ne mai ka. Mintero reba ba ba ba, bre sete. Mira dositana Maika, Bredados ne manashina, Maikoro do Sitana Maikaria, sete, Mira dositana Maika, Mikere dosete manashina, Maikara do Sete Maika, Miriado Sitana Manashina, maikoro dosete do Sete, Bredositana Manashina, maikoro Koro do Sete Barashina, Miriadoshi Rabaika, Bredosete. Imtakoro dosita na manashina, maikaro dosete rebara shina, miria dosita rabika, bre dosete kero doshika, miria doshika rabarakoria, rebasa tata entekoro dosita, mikere doshika dosita. Maro dosete ne maika, ente korio dosana, ente e maria do dosete ne manashina, maiko do dosita, ente korado shikara baikaria, reba baba, maro dosete koria, rimando sete, mikero dosita na maika, breko shika, ente korio dosita manashina, maika do sete ne maika, ente korio dosita na marashina. Meryo doshe kere rida satata ente do sita mirada me kere dosita na mana shina mai sete bara ribaba marada Entecoro ente Miriadashina. sia do shina sita na Manashina. shina mai cara manashina. shina mai cara shina mai ka ente korana shina mai shina mai ka. Marada mira dosina maika mara maika mira na sina maika mira ma na maikoro shina, shina na maika mere na marakario Ba baba baika nere shina na maikaria. Maranashina, mireno shina namai ka. korodo shikere barakaria. Reba santa tata. Ninde re dosita Mai korodo shina namai ka. Ete korado shina Breda shina namanashina. Mai korodo shina namana karia. Reba babashika. Koramana shikara barakaria. Reba santa tata. Ninde re dosikere baika. Bredo sita namana. Shika inta corodo shina mai ka mere do sina mara mai do sete bara mekeredo na mai mira no shina kora shina mai mere sante keryo do shina mira shikara bara ka ya emte coro do shina mai sante Mare do satekeria Reba santa coro do sina Mtecoro coro do shikara Barakaria re ma mama, Mente coro do sete Em Rebaba, coria Re baba merada Sita me do shikara Baikaria reba santa Coro do shika Miria do Reba santa ta Mente coro do sita Mekaro do shikere barakaria Reba baba baikaria Mara Setere Barashina, Enkerio enkeri odosante re maika, miri maikaria, re ba baba, mere dosita na maikaria, reko dosikara bara karia, mere dosita na marasina, mere ko dosita na marasina, baracaria, mi Marodositana manashina, Entekoro baikaria, Mirado shikara nous nous attendons à toi, Père, nous nous attendons à toi, Père, Mirado shikara barakoria, tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de triomphe, Mirado sitana maikorada, Mikeredositana manashika, Korabandashikara barakaria, Redasatakaria doshina, Mekeredoshi barakaria, Rida Satanica, Nikere doshika, Goramana Setere Barakaria, Rida no Satana Maika. Maro do shikara barakoria, rebo satana maika, mi kere do na maikaria, re koyo do sata, mi kere do shika maikara basata, ente kora do oh dieu, mira dosata na ma oh el shaddai, mi sata kero dosita, ero ya do baika, briado sita na manashina, maikara do sete Miriado shina maika Reba ta mikere dosita na mana shina ero shate rebaikarodo sita na mana shina reba doshika rabarakaria rebasanta ta mikere dosita na mana shina maika breda shate baikaria remando sata mikere doshika mere dosata kora doshika mikere dosita na maracaria. Reba ba ba breda Satata ta entekoro doshika, mikero dosanda rabaika, briado shika na Manakaria Maro et rebarashina brekondo soto koria itakoro doshikara barakaria, reba santa Jésus est Seigneur mikaro dosita Jésus est Seigneur mira dosita manashina, Jésus est Seigneur maro koria reba santa meker dosita brekondo sete Ricardo ina Mira dosata koro dosita, meredositana manashina, korabanda se te, ente koro dosita, mira bai kara dacia, ente koria dositana maikaria, nous servons un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracle et de prodige sans fin et sans nombre. Maradasata, un Dieu de miracle, Miradosikete Rodosita, un Dieu de délivrance, un Dieu de délivrance, un Dieu de restauration. Mikarodosata kerodosita, brekenosita, mikeredosita namaika, et korodoshikara Tu n'es point limité ni par l'espace ni par le temps. Père, tu opères au-delà de tout entendement, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou demander, parce que tu as un Dieu bon, illimité, tout puissant, merveilleux, glorieux. Lève-toi, ô oh Dieu, étends ta main puissante et glorieuse. Icaro dosata me quero dosita, breco keria. And the robot entekoro doshika, the entekora dosita, the coro Redosata shika, Korea manasa, maikaria, sata, Mirado sita de maika, na manashina, Nerada, miriodosata, do sata, and the coro maikaria, Reda sata maika, Mirado na manashina, and Mikoro dosita na makaria rekaya dosata mire dositana manashina merada Rekoyodo dosata meka enteko dosika mire dosata koro que les forteresses tombent oh Dieu au nom puissant de Jésus mire que les forteresses tombent père au nom puissant de Jésus mikaro dosita na makaria rekaya dosata iko Sita na ma mai do sete cor riba baba mere do santa do sita dieu de gloire que les forteresses tombent ce soir oh Dieu, au oh nom puissant de Jésus, que les forteresses tombent ce soir oh Dieu, au oh nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, merci Seigneur. Bien aimés nous allons prier ensemble, nous allons recommander nos maisons, nos familles entre les mains du Seigneur. Trois fois Jésus est Seigneur et nous prions une de trois, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus et Seigneur, prions ensemble, bien-aimés. Père éternel, ce soir, nous recommandons nos maisons entre tes mains saintes, oh Dieu. Nous recommandons nos maisons entre tes mains saintes, oh Dieu. Nous recommandons les époux et épouses, enfants, petits-enfants, entre tes mains saintes, oh Dieu. Merci de les protéger, merci de les garder, Seigneur, contre les ruses du diable, oh Dieu, contre les ruses des démons, de puissants, de l'occultisme, de la magie en Enchantement et envoûtement, oh Dieu, nous te demandons de les préserver, oh Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, nous te demandons de les préserver, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, d'éloigner les mâles, oh Dieu, d'éloigner les mauvaises compagnies, oh Dieu, loin Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous renversons les décisions. Prises dans les sociétés secrètes Contre les membres de nos familles Et nous-mêmes, nous les renversons Au nom de Jésus Contre les fidèles De la Nouvelle Jérusalem à l'antenne Contre les familles, les maisons Les jeunes filles Les adolescents, adolescentes Les bébés, oh père Les papas, les mamans, les mamies Et les papis, Nous brisons les décisions prises Dans les sociétés secrètes Contre leur vie, contre leur existence Contre leur corps, leur âme et leur esprit Au oh, nom puissant de Jésus Au oh, nom puissant de Jésus Au oh, nom puissant de Jésus Au oh, nom puissant de Jésus Rekoda Bien aimé nous avons prié Nous allons prier Le dimanche nous avons parlé De la nécessité Combien pour conquérir certaines portes, pour conquérir certaines villes, pour entrer dans certains domaines de bénédiction, combien il faut s'entourer des bonnes personnes, combien il faut s'entourer des personnes appropriées. Nous allons prier pour que le Seigneur mette à côté de nous des bonnes personnes qui vont nous amener à entrer dans notre destinée, à ouvrir la nouvelle porte que le Seigneur veut que nous puissions ouvrir et à éloigner également, loin de nous, des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent nous causer du tort et nous bloquer sur le chemin de notre destinée. Prions ensemble pour les bonnes associations. Ô oh, Père de gloire Oh, tu connais toutes choses, oh Dieu, tu as donné à Paul, tu as donné Silas à Paul, tu as donné Timothée à Paul, oh Dieu. Oh, Père de gloire, c'est toi qui connais les associations de victoire, oh Dieu, c'est toi qui connais les compagnons de la destinée, oh Dieu. Nous te demandons, Seigneur de gloire, de les appeler, oh Dieu. De nous amener, au oh Dieu, et que nous soyons aussi des bonnes compagnies pour les uns et les autres, oh Dieu, afin d'entrer dans notre destinée individuelle et collective, oh Dieu, les personnes appropriées, Père. Dans le nom de Jésus, les personnes appropriées, Père, dans le nom de Jésus, nous refusons, Père, les agents du diable. Nous refusons, Père, les agents du diable, au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur de gloire, les agents du diable, au nom puissant de Jésus. Nous le chassons, ô oh Dieu, les agents du diable, oh Dieu, qui ne veulent pas se repentir, ni se convertir au oh Dieu. loin au nom de Jésus, loin de ton peuple, loin des familles, loin des maisons, au nom de Jésus. Icaro no sata, bien aimé nous allons prier pour la paix dans les maisons la paix dans les familles la paix dans les couples la paix entre les enfants la paix entre les parents et les enfants prions pour la paix bien aimé nous prions pour la paix Seigneur la paix dans nos maisons la paix dans nos familles oh Dieu là où l'ennemi a semé le trouble paix nous invoquons ta paix, la paix dans nos maisons, dans nos foyers, entre époux et épouses, entre enfants, entre eux, entre enfants et parents, entre cousins, cousines, neveux et nièces. Nous appelons la paix, la paix dans nos maisons, la paix dans nos familles. La paix également, à la Nouvelle Jérusalem, à l'antenne, Ô oh Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, afin que ton peuple puisse se croître, grandir dans la foi, grandir dans la justice, grandir dans la connaissance de Dieu, grandir dans la sanctification. Grandir dans la crainte de Dieu. Ô oh, Seigneur de gloire, qui a une croissance aussi en nombre, spectaculaire, ô oh, Dieu de gloire, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Reconoscente Santa gloria. Marodosité Radoshika, Rekodosete Bien aimés, nous prenons autorité contre les œuvres des ténèbres, les puissants de la magie, de la sorcellerie, enchantement et envoûtement, des puissants de l'occultisme. Prenons autorité contre les puissants des ténèbres. Père, ce soir, Satan, nous te chassons dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus, esprit impur, nous te chassons dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus. Esprit d'infirmité, nous te chassons dans le lieu zaride, au oh nom puissant de Jésus. Esprit de piton, nous te chassons dans le lieu zaride. au oh nom puissant de Jésus. Au oh nom puissant de Jésus, reconnaissons Malonosité de Maïkabia, Reno au nom de Jésus, nous renversons les décisions prises dans les sociétés secrètes contre nos maisons, nos familles, nos enfants, époux, épouses, petits-enfants, parents, frères et sœurs, cousins, cousines, nièces et neveux. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous renversons toutes les décisions prises dans les sociétés secrètes contre les serviteurs et les servants de Dieu à la Nouvelle Jérusalem, à l'antenne. Nous renversons ces décisions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour réclamer la prospérité. La prospérité de Dieu dans nos maisons, la prospérité spirituelle, financière, matérielle, affective, sociale. Prions pour la prospérité. La Bible dit, bien aimé Gaius, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Prions bien aimé pour la prospérité.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 Un peuple prospère, une église prospère, nous appelons la prospérité à tous les niveaux. Au nom de Jésus, nous refusons la précarité, nous refusons la pauvreté, nous refusons cela, Père. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Reba Satake Rodosita. Bien aimé, nous allons prier pour réclamer également la bonne santé. Et s'il y a une maladie quelconque dans ton corps, pendant que nous prions que cette maladie soit chassée de ton corps, ou de quelques membres de ta famille qui est malade, que la maladie soit expulsée de son corps, au nom puissant de Jésus. Nous crions trois fois Jésus et Seigneur, prions contre les maladies, une de trois. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Père, nous prenons autorité contre toute forme de maladie, maladie physique, maladie psychosomatique, nous prenons autorité contre cette maladie, la dépression, les angoisses, les phobies. Nous les chassons loin de ton peuple, au nom de Jésus, loin de ton peuple, au nom de Jésus, loin de nos maisons, de nos familles. Esprit dépressif, nous te chassons dans le Lézaride, au nom de Jésus, esprit dépressif, nous te chassons dans le Dieu Arides, non de au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois la guérison, reçois la bonne santé dans ton corps, reçois la bonne santé dans ton corps, reçois la bonne santé dans ton corps, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous annulons le décret de maladie contre ta vie, nous annulons cela, au nom de Jésus, nous annulons cela, au nom de Jésus. Nous allons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, on reconnaît Satan Marodosita, Geredosita na maïkaria, Reda sata, Mire dosita na maïkara doshika, goria dosata mekaro dosita, au nom de Jésus, Reba sata koro dosita. Bien aimé, quel que soit le besoin que tu as, nous levons nos mains vers le ciel et nous réclamons une intervention spéciale de notre Dieu. Prions, bien aimé, Roda sata keria, Rebobo sate, Mire dosita na maïkaria, Reda sata. Satané Baïka, Sete Baracaria, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu de miracles, Reba nous appelons des prodiges de ta part, oh Dieu, et ta ta main, Seigneur, accomplis des exploits en notre faveur, accomplis des exploits en faveur de ton peuple et de ton église, oh Dieu, nous t'implorons, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde.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 Je sens que tu dois te lever et déclarer par la foi, assez c'est assez. Tu dois te lever, refuser cette oppression, refuser cette précarité. Tu vas dire, assez c'est assez, et par autorité. Prions, bien aimé, nous refusons cette oppression. Assez c'est assez, au nom puissant de Jésus. Assez c'est assez, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Santa Koria, Père, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Satan, tu es sous nos pieds. Ton royaume est ton organisation. Et sous nos pieds, et sous nos pieds, et sous nos pieds, et sous nos pieds, et sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Robasata, brekonosita, mekeredoshika, koriano sata rebaikaria bien aimé, nous continuons à prier. Nous allons prier pour, pour les âmes, pour le salut des âmes. À partir de ce 9, nous pouvons maintenant accueillir dans nos cultes 100 personnes en présentiel à l'intérieur. 200 à l'extérieur. Nous allons prier pour le salut des âmes, pour les, que les multitudes viennent, qu'il n'y ait plus de frein pour venir à l'église. Il y a certainement des habitudes qui se sont installées dans les corps, de rester chez soi. On te sert par les réseaux sociaux, autres, la prière, la prédication. Maintenant que les églises vont rouvrir de nouveau sans personne, que tu reçoives la force de venir à l'église, communion en présentiel, et qu'il y ait de de nouvelles personnes, de nouvelles âmes qui ait un mouvement du Saint-Esprit, un mouvement du Saint-Esprit. Prions, bien aimés, ensemble. Rebo Sita, Baika, un mouvement du Saint-Esprit, un mouvement du Saint-Esprit pour des multitudes, que des multitudes de dames accourent, que des multitudes de dames viennent à l'église et Jésus, et rencontrer Jésus, et rencontrer Jésus, et rencontrer Jésus, et rencontrer Jésus. Esprit de Dieu, convert les cœurs, recrute les âmes, amène les multitudes, amène-le dans ton église. Les portes sont ouvertes au oh Dieu pour recevoir les personnes que tu amènes au oh Dieu. Riba Santa Coria, Rekono Mirado Sita Namara Coria. Satan, que ceux qui se sont découragés pour venir à l'église physiquement, qu'ils reçoivent le courage au Dieu, nous brisons ce découragement au nom de Jésus, nous brisons ce découragement au nom de Jésus, nous brisons ce découragement au nom de Jésus, nous brisons ce découragement au nom de Jésus, Brada Santa, Ekerodo Sita Namaikaria, prie encore bien-aimé du Seigneur, Irado Santa Coria, Ré papapapa Ré dosi namaïka Et te koryo do shika Et ta koro do sita rabaïkania Ré Et sina mere do shika Mara koro shina ta bien aimé nous avocons le sang de Jésus Ré dosa ta Le sang de l'agneau de Dieu Dans les maisons, dans les familles Dans les villes, dans le pays Le sang de l'agneau de Dieu, dans le lieu le culte, le sang de l'agneau de Dieu dans les transports en commun, le sang de l'agneau de Dieu avec la reprise de culte en grand nombre, nous refusons l'expansion du Covid dans nos lieux de culte, dans la ville et dans le pays, dans nos villes, nous refusons cela au nom de Jésus, c'est pour ça que nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans chaque pièce de ce bâtiment, sur chaque chaise, le sang de l'agneau de Dieu. Nous renversons les décrets, arrêtés dans les sociétés secrètes, nous les renversons au nom de Jésus. Il a battu ta colère, il t'a corrodé Shia, mais rien ne s'attaque au Satan, tu as échoué au nom de Jésus. Satan, tu as échoué au nom de Jésus. Satan, tu as échoué au nom de Jésus. Tu as échoué au nom de Jésus. Tu as échoué au nom de Jésus. Tu as échoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, le sang de Jésus, est contre toi. Satan, le sang de Jésus, est contre toi. Satan, le sang de Jésus, est contre toi. Tu ne peux empêcher le plan de Dieu.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 Le plan de Dieu, tu ne peux empêcher le plan de Dieu. Marodocita, Baikaria, Eranocita, Oh Zana, Oh. Oh, uh no. -huh. Uh -huh. Bien-aimés, disons merci au Seigneur Pour l'exaucement de nos prières par la foi Seigneur Jésus, merci Merci, merci Seigneur Merci, merci Seigneur Merci Seigneur, merci, merci Seigneur Merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur Merci pour ce que tu as fait Merci pour ce que tu as fait Seigneur Merci pour ce que tu as fait ce soir, pendant ce temps de prière et d'intercession, ô oh Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que les écailles sont tombées, ô oh Dieu. Merci parce que la force est renouvelée, Seigneur. L'espérance est renouvelée. La tristesse est bannie. La dépression est vaincue. Les angoisses sont vaincues, ô oh Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Merci pour ce que tu as fait ce soir, oh Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci pour tes anges qui sont avec nous, oh Dieu. Merci pour les victoires que nous avons emportées ce soir, oh Dieu. Merci pour tes grâces et tes bénédictions, Père, que tu as libérées au milieu de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants infiniment reconnaissant. Oh, merci Seigneur Oh, merci Seigneur Merci Seigneur Bien-aimés, nous allons faire notre confession de foi avant de partager pendant quelques minutes la parole de Dieu. Notre confession de foi, nous allons la lire ensemble, une, deux, trois. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. »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 Je suis le pasteur Patrick Ayata. Nous allons prendre nos Bibles et partager pendant quelques minutes encore la parole de Dieu. La parole de Dieu pour ce soir. Si nous prenons nos Bibles ensemble, nous allons parcourir la parole de Dieu. La parole de Dieu. Comme vous le savez bien aimé que nous sommes au mois de juin au niveau de l'Église de Dieu. C'est le mois de la gestion, la restauration de la gestion. Et nous, à la nouvelle je vous en, en landenne nous parlons spécialement de la restauration de la gestion, la restauration du grand mandat. « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La restauration de la gestion de ce grand mandat que le Seigneur nous a donné. Alors pour cela, nous nous parlons de « parle-moi de Jésus ».« Parle-moi de Jésus ».« Parle-moi de Jésus, parle Jésus ».« Parle-moi de mon Seigneur et de mon Sauveur ».« Parle-moi de mon Maître ».« Parle-moi de celui que mon cœur mon aime ».« Parle-moi de Jésus ». Ce soir... Nous allons commencer un peu à voir qu'est-ce que les gens ont dit de Jésus. Parle-moi de Jésus. Qu'est-ce que les gens ont dit de Jésus Est-ce que les gens ont dit de Jésus Te donnera aussi des éléments lorsque tu parleras de Jésus à d'autres personnes, membres de ta famille, collègues de travail, d'école, d'université ou autres, ou même passants dans la rue ou dans les transports en commun. Lorsque tu parleras de ce dans ces personnes-là de Jésus En quel comment tu pourras t'inspirer de ce que les hommes avant toi ont parlé de lui Comment les hommes avant toi ont été inspirés de ce qu'est la personne de Christ Parle-moi de Jésus. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce que Dieu le Père a dit de Jésus. Qu'est-ce que Dieu le Père a dit de Jésus Qu'est-ce que Dieu le Père a dit de Jésus. Si nous prenons Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, verset 17, Matthieu 3, 17, la Bible dit ceci, on peut même commencer au verset, au verset 13, alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour recevoir de lui le baptême, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant, car il convient en qu'ainsi, nous accomplissions toute justice. Alors il le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux. Celui-ci. « Et mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. »« C'est en lui que j'ai pris plaisir. » Qu'est-ce que Dieu le Père dit de Jésus Dieu le Père a dit de Jésus sur cette terre que Jésus, c'est celui, son Fils. Il a dit « Mon Fils bien-aimé, c'est la seule personne humaine dans la Bible » qui a été qualifié de « Mon Fils ». Le Père s'est identifié à Jésus. Le Père s'est approprié Jésus. Le Père a reçu Jésus. Et le Père a reconnu que Jésus, celui-ci, est « Mon Fils ». Il a dit cela publiquement devant tous les hommes, que de tous les hommes qui ont vécu avant, pendant et après, « Celui-ci est, est mon Fils ». Et il rajoute encore, « Il est mon Fils l'objet de mon affection, c'est-à-dire mon plaisir. » Voyez-vous, Jésus le Père a dit « Mon Fils » parce que Jésus faisait le plaisir du Père. Jésus réjouissait le cœur du Père. La vie de Jésus sur cette terre a été une vie de plaisir, une vie de réjouissance du Père. Dès lors, vous et moi... Lorsque aussi on nous dit qu'en Christ nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus également fils de Dieu par adoption à travers Jésus. Nous aussi, nous devons comme le Seigneur Jésus faire le plaisir du Père. Tel il est dans le monde, tel également nous sommes. Dieu attend de nous que nous puissions lui faire plaisir, que nous puissions être aussi l'objet de son affection. Le Père a parlé même d'un homme comme David, il a dit « J'ai trouvé David, fils d'Esaü, l'homme d'Isaïe, l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. L'homme, le fils ou la fille de Dieu qui prend auquel ou vers qui Dieu va prendre plaisir, c'est cette personne-là qui est disposée et qui vit dans l'accomplissement de la pleine volonté de Dieu. » La volonté de Dieu pour lui ou pour elle est suprême et indiscutable. Ainsi nous ferons plaisir au Père. Jésus est mon Fils bien-aimé, dit le Père, c'est mon plaisir. Deuxième catégorie des gens, deuxième catégorie des personnages qui ont parlé de Jésus, c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel. Si nous prenons Matthieu chapitre 1, verset 21, Matthieu chapitre 1, verset 21, dès lors, si quelqu'un te demande qui est Jésus, parle-moi de Jésus, tu lui diras que Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, des choses visibles et invisibles, a dit que Jésus est son Fils bien-aimé, l'objet de son plaisir de toute son affection. C'est dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Deuxième personnage, l'archange Gabriel. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 21, la Bible dit, Elle mettra au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Le même texte, on le trouve également dans Luc chapitre 1er, verset 31. Gabriel a donné à Marie, la mère de Jésus, le nom Jésus. Gabriel a dit que le fils, ici, cet enfant, on l'appellera Jésus. Son nom est Jésus. Et pourquoi son nom est Jésus? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dès lors, Gabriel nous dit que Jésus, le Fils bien-aimé du Père, s'appelle Jésus et il a pour mission de sauver les hommes de leur péché. Si quelqu'un te demande « Qui est Jésus ?», tu diras « Jésus, c'est le nom que Gabriel a dit à Marie concernant le Fils bien-aimé du Père et il a reçu pour mission de sauver les hommes de leur péché. » Alors, si une personne est liée par un péché quelconque, que lui-même ne peut dompter, que les parents ne peuvent dompter, que son mari, sa épouse ne peuvent dompter, que la société ne peut dompter, que la, la psychanalyse, psychiatrie, psychose, les sciences et autres ne peuvent dompter, il faudrait dire à cette personne, je connais une personne qui a été justement mandatée par Dieu pour... Briser la puissance du péché dans l'homme et le sauver, le libérer de péché, celui-là s'appelle Jésus. Gabriel, l'archange Gabriel, a dit aussi autre chose concernant Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, verset 35, verset Matthieu chapitre 1, plutôt dans Luc chapitre 1. Luc 1er, verset 35. Luc 1er, 35, Gabriel dit, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il s'appellera Fils de Dieu. Fils de Dieu. Gabriel également dit à Marie que l'enfant que tu mettras au monde sous la puissance du Saint-Esprit, cet enfant-là, il est saint, il est différent des autres enfants, il est mis à part et on l'appellera fils de Dieu ». Jésus est « fils de Dieu ». Gabriel, l'archange, qui se présente et qui se tient devant le trône de grâce, annonce à Marie annonce aux hommes que Jésus est fils de Dieu c'est lui qui a été mis à part c'est lui qui a été consacré pour inaugurer une nouvelle race d'hommes évoluant sur la terre appelée fils de Dieu toute personne qui veut recevoir la filiation divine ne peut la voir que via Jésus Christ après L'archange Gabriel, nous voyons un autre type de per personnage. Nous allons de dignité nous allons de dignité supérieure à dignité inférieure. Nous avons vu ce que le Père a dit de Jésus, ce que l'archange a dit de Jésus, maintenant ce que l'ange a dit de Jésus. Dans Luc chapitre 2, verset 12, Luc chapitre 2, verset 12, la Bible nous dit, « Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né en Enmailloté et couché dans une mangeoire D'autres versions disent hein, Le nouveau-né, un nouvel enfant L'ange du Seigneur ici C'est l'ange du Seigneur Qui dit hommage En disant que vous allez dans telle ville Dans la ville de Galilée à Bethléem Et vous trouverez le nouveau-né en enmailloté L'ange du Seigneur appelle Jésus le nouveau-né. Le verset 14 dit « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et sur la terre, paix parmi les hommes en qui il prend plaisir. » L'ange dit que Jésus est le nouveau-né. C'est un nouveau-né. Il vient inaugurer une nouvelle race d'hommes sur la terre, des fils de Dieu. Et il dit, « Si Dieu a agi de la sorte en amenant son Fils à naître sous le corps de l'homme et à vivre parmi les hommes, c'est parce que Dieu veut prendre plaisir parmi les hommes. Dieu veut prendre plaisir parmi les hommes. C'est pour ça même qu'on a appelé Jésus « Emmanuel, Dieu avec les hommes ». Donc Jésus, ce nouveau-né, vient inaugurer une période de grâce où Dieu va prendre plaisir à vivre avec les hommes. Si quelqu'un de te demande « Mais qui est Jésus ?», tu diras « L'ange a dit que Jésus est le nouveau-né » la gloire de Dieu manifestée, Dieu parmi les hommes. Ça veut dire que, lorsque tu es en Jésus, Dieu va prendre plaisir à vivre avec toi. Là où Jésus est, là où il y a le plaisir de Dieu. Là où Jésus est, là où il y a la joie de Dieu. Là où Jésus est, là où il y a le regard de Dieu. Là où Jésus est, là où il y a le focus de Dieu. Là où Jésus est, là où, le, là où, est, là où le ciel est en alerte. Le ciel est en les projecteurs du ciel sont focalisés vers la personne là où Jésus est. L'ange continue dans Luc chapitre 2 verset 12 où nous sommes, il dit « Et ceci sera pour vous un signe ». L'ange dit que Jésus est le signe de Dieu aux hommes. Jésus est le signe de Dieu aux hommes. Mais à quoi sert ce signe Le verset 13 nous dit « et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait Gloire à Dieu dans le lieu très haut et sur la terre, paix parmi les humains. Jésus est le signe de Dieu. Ça veut dire que le signe de Dieu pour que la réconciliation avec l'homme soit établie, pour que la paix entre Dieu et l'homme soit revenue, soit restaurée et rétablie. Parle-moi de Jésus, tu diras à quelqu'un que l'ange a dit que Jésus est le signe de Dieu. C'est lui qui vient restaurer la relation brisée entre Dieu et l'homme. C'est lui qui vient restaurer la paix entre Dieu et l'homme. Là où Jésus est, là est la paix. Là où Jésus est, là est la réconciliation entre Dieu, le Père et les hommes. Dieu n'est plus en colère contre l'homme. Dieu n'est plus opposé à l'homme. Dieu n'est plus fâché contre l'homme l'homme, mais Dieu est en paix avec l'homme. Dieu est réconcilié avec l'homme là où Jésus est. Qu'est-ce que l'ange a dit de nouveau concernant Jésus Le verset dans Matthieu, Luc chapitre 2, verset 11, l'ange dit, Luc 2, 11, il dit, Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. L'ange dit que Jésus est le Christ. Le Christ c'est en grec, en hébreu ça signifie « machia le Messie. Le Messie, ça veut dire que c'est lui qui porte l'onction. C'est lui qui amène l'homme nouveau à recevoir l'identité divine, à fonctionner dans la même dimension que Dieu. L'ange dit voilà le Messie qui a été promis aux hommes. Depuis Moïse, que Esaïe a prophétisé, parlé. Tous les livres de la Bible ne parlaient que de ce Messie-là qui viendrait. Voici le Messie. Voici le Christ Jésus Jésus est le Messie, Jésus est le Christ, le Christ de Dieu. Et l'ange ajoute encore, c'est lui qui est le Sauveur, c'est lui qui est le Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire qu'il est le Maître de toutes choses. Nous, nous sommes ses sujets, il contrôle, il règne sur toutes choses. Les choses présentes, les choses passées, les choses à venir, il règne sur tout. Jésus est Seigneur dans son Église, dans sa maison, dans l'heure de l'Église, sur la terre, dans le lieu très haut, sous la terre. Jésus est Seigneur. Et toute langue, aujourd'hui ou tôt ou tard, confessera que Jésus est Seigneur. Voyez-vous, là où Jésus est, tu diras à la personne, parle-moi de Jésus. Tu diras, là où Jésus est, là est la Seigneurie. Là où Jésus est, là où est l'autorité. Là, est là où Jésus est, là est la domination. Alors pourquoi tu es sous esclavage Pourquoi tu es écrasé Pourquoi tu es dominé Alors que Jésus qui est en toi est le Seigneur, le Maître. Pourquoi tu ne triomphes pas Pourquoi la vie te veut pleurer autant pourquoi les circonstances de la vie t'écrasent? Pourquoi tu as l'air si abattu? Pourquoi tu as un esprit si dépressif, si ombrageux, alors que Jésus est en toi? Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Ça veut dire que là où il est, tout le monde le reconnaît et se plie parce qu'il est le boss. Il est le boss. Il est le boss quatrième type de personnages qui ont parlé de Jésus dans Marc, Marc chapitre 16 verset 5 Marc 16, 5 Marc 16, 5 la Bible dit Marc 16, 5 la Bible dit en entrant dans le tombeau elle vit un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche elles furent effrayées. Il leur dit Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié, il se réveillait, il n'est pas ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Quatrième personnage qui nous parle de Jésus, on nous dit un jeune homme vêtu d'une robe blanche, une robe blanche brillante, qui est le synonyme aussi d'un ange, probablement. Et ce jeune homme vêtu de robe blanche, dit de Jésus, que Jésus, c'est le Nazaréen, Jésus de Nazareth, c'est lui qui a été promis par les prophètes depuis la nuit des temps. Et il dit que c'est Jésus-là, est Jésus -là, et le crucifié, le crucifié promis qui devait payer le prix, la rançon pour le rachat de l'homme, pour arracher l'homme entre les mains de Satan et la mener entre les mains de Dieu, pour arracher l'homme du royaume de ténèbres et le faire accéder dans le glorieux royaume de lumière de son Fils. Jésus est le crucifié et il rajoute « Il n'est plus dans le tombeau ». Jésus n'est plus dans le tombeau, ça veut dire que là où Jésus est, Là est le crucifié, là où Jésus est, là également est le ressuscité, le vainqueur de Golgotha, le vainqueur du tombeau vide. Jésus qui est dans ta vie, il a la capacité de te faire sortir d'un tombeau quelconque. Si tu rencontres une personne qui te dit, moi j'ai des rêves, j'ai des angoisses, on m'a dit que ma vie est enterrée, on m'a dit que ma vie est finie, mes rêves sont à bout, tu peux lui dire... Je connais une personne qu'on appelle le crucifié et le ressuscité. Il a vaincu le tombeau et le tombeau, là où on l'avait enseveli et dit la vie de sa vie que c'était fini, il a vaincu le tombeau et il est sorti vainqueur. Dès lors, s'il vient dans ta vie, il te fera sortir du tombeau, il te fera sortir de limites. il te fera sortir des pièges, des angoisses, des malédictions ancestrales, même See? On t'a dit que dans ta famille, les gens ne vivent pas au-delà d'un certain âge. Même si on t'a donné des exemples, ton père est mort à tel âge, ton grand-père est mort à tel âge, tes frères et sœurs sont morts à tel âge, toi, tu leur répondras, je connais un homme, Jésus, le crucifié, le ressuscité, il est vaincu, il est sorti vainqueur, il a vaincu le tombeau et il a vaincu la mort. Aujourd'hui encore, Jésus le crucifié, Jésus le ressuscité, opère ce miracle de la résurrection tous les jours. Un autre personnage parlera de qui est Jésus. De qui est Jésus? Si nous prenons Matthieu chapitre 4, verset 3 à 6, Matthieu 4, 3 à 6. Matthieu 4, 3 à 6, la Bible dit, le tentateur. Le diable vient lui dire Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des plats. Le verset 6 dit Et il lui dit Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront de leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ici, nous voyons un autre personnage. Satan lui-même en personne, qui dit de Jésus que Jésus est fils de Dieu. Il reconnaît que Jésus est fils de Dieu. Et il dit, lorsque Jésus est dans une vie, il fait des miracles. Parce qu'au verset 3, il dit ceci, que tu deviendras, tu peux dire en tant que fils de Dieu, que des pierres deviennent de pain. Satan dit de Jésus qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a la capacité d'opérer des miracles. Là où Jésus est, là les miracles sont possibles. Là où Jésus règne, là les miracles sont possibles. Là où Jésus est reconnu comme étant Fils de Dieu, là les miracles sont possibles. C'est Satan lui-même, le prince du royaume de Ténèbres, qui le reconnaît en face de Jésus. Il confie son face de Jésus. Je reconnais que tu es Fils de Dieu et en tant que tel, tu opères de miracles. Tu peux transformer toute chose. Alors bien aimé, lorsque tu rencontreras quelqu'un, qui te dira parle-moi de Jésus. Je suis dans une situation de maladie compliquée, de maladie incurable. Tu lui diras que non Jésus est fils de Dieu, qu'il opère des miracles, que dans ta situation, il peut te guérir, il peut te tirer de la situation dans laquelle tu es, quel que soit le nom de la situation. Si telle est ta volonté, rien ne lui est impossible parle moi de Jésus. Mon Jésus, fils de Dieu, est un faiseur de miracles. Deuxièmement, le même Satan dit encore ceci. Il le reconnaît au verset 6 en disant qu'il donnera ses anges des ordres à ton sujet et ils te porteront sur leur mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Satan reconnaît Jésus, fils de Dieu. Il reconnaît aussi qu'en tant que fils de Dieu, les anges sont au service de Jésus. La Mère Céleste est au service de Jésus, qu'il n'est pas seul. Dès lors, toi qui as Jésus dans ta vie... Et il faut que tu comprennes Là où Jésus est Les anges sont présents Pour le servir Là où Jésus est Les anges sont présents pour agir Au fait ce n'est pas pour toi Mais c'est parce que Jésus est en toi C'est parce que le Seigneur est là C'est parce que le Fils de Dieu est en toi Et en tant que tel L'armée céleste se dépêche Autour de ta personne Parce que le Christ Le roi de Dieu est en toi L'armée céleste des milliards d'anges se déplacent et sont autour de toi pour te protéger, pour être à ton service. La Bible dit, il a fait de ses serviteurs une flamme de feu et de ses anges, et de ses anges et de ces anges désenvoyés. Les anges de Dieu sont avec toi. Tu diras à quelqu'un qui dit, voilà, moi je vois tout le temps attaqué par des démons, attaqué par des sorciers ou autres. Tu lui diras, je connais une personne. <rire> lorsqu'il vient dans ta vie, là où il est, les anges de Dieu sont présents. Là où il est, le ciel est présent. Là où il est, l'armée céleste est présente. Et on compte autour de la personne. Comme la Bible dit, l'ange et l'éternel comptent autour de ceux qui le craignent et il arrache leur âme du danger. Et il arrache leur âme du danger. Et il arrache leur âme du danger. Et il Arrache leur âme du danger. Ça veut dire qu'il y a une opposition, certes, qui est là. Mais à cause de la présence de l'ange éternel, à cause que Jésus est là, il arrache l'âme de la personne du danger. Il sort la personne du danger. Il libère la personne du danger. Il délivre la personne du danger. Là où Jésus est, parle-moi de Jésus. Alléluia Voilà bien aimés du Seigneur pour ce soir. Nous allons nous arrêter ici. Vendredi, nous allons continuer. Et tout le restant de jour, nous allons continuer avec ce merveilleux thème. Par le mois de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir encore. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui as écouté cette parole et qui es frappé, qui veut dire... Je veux expérimenter Jésus. Tu veux l'expérimenter, oui. Avec joie, nous allons te montrer comment y arriver. Fais simplement ceci. Là où tu es, lève ta main droite vers le ciel. Mets ta main gauche sur ton cœur. Et répète après nous cette prière. Seigneur Jésus, je viens d'entendre parler de toi. Je veux t'expérimenter dans ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de toutes mes iniquités. Entre dans mon cœur. Et fais de, de fais de moi enfant de Dieu. Fais de moi enfant de Dieu. Fais de moi enfant de Dieu. Fais de moi enfant de Dieu. Au nom de Jésus Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur tu as dit. Or le Seigneur c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, la Reine, la liberté. Précieux Saint-Esprit, c'est toi qui convainc de péché, de justice et de jugement. Maintenant tu as fait entrer Jésus dans le cœur de cette personne, que toutes les chaînes des angoisses, des puissants, des ténèbres, de l'occultisme, de la dépression, de la magie, de la sorcellerie, enchantement, en voûtement, de malédiction, soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant, Oh, hallelujah, au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Seigneur, que l'onction brise les chaînes maintenant, que ton onction brise les chaînes maintenant, les chaînes de l'imitation quelconque, les chaînes de l'ignorance au oh Dieu. Tu as dit, connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. La vérité les rendra libres. Merci pour cette révélation du Seigneur Jésus. Que cette révélation soit reçue dans les cœurs et que la confusion et les écailles de l'ignorance tombent ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur soit infiniment béni. Nous allons passer dans notre temps des dîmes et offrandes avant de clôturer notre réunion du jour dans le lieu secret. Je vais mettre les coordonnées de l'Église pour les personnes qui ne les ont pas encore. Et nous allons procéder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 tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je verrai, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu.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 Que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Demeurons dans la paix du Seigneur et ainsi nous avons prié. Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous, avons, nous sommes arrivés à la fin de notre intercession du mercredi dans le lieu secret par le mois de Jésus de la Nouvelle-Jérusalem à Londres. Demain, nous avons nos cours d'affermissement. Là ça se fait sur Zoom, il faut avoir le lien si vous voulez y assister. Vous pouvez passer par le secrétariat de l'église, les coordonnées de l'église c'est sur le site landen.com Comme ça vous recevrez non seulement le lien, vous recevrez aussi le premier chapitre gratuitement. Donc, demain on a cours d'affermissement à partir de 19h, rien que pour les personnes qui sont inscrites. Et bien entendu, on va se retrouver vendredi pour notre culte du vendredi à l'école de la sagesse et nous allons continuer dans ce merveilleux sujet « Parle-moi de Jésus, quand il ils dit de lui ?» Et bien entendu, notre culte dominical du dimanche à 9h30 avec un nombre plus important, 100 personnes à l'intérieur, 200 à l'extérieur, alors nous vous attendons nombreux à la Nouvelle-Jérusalem à l'antenne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. dag allez-moi, gardez ce que vous avez reçu. Dag!